Écoute-moi les battle-gondiens, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir la compo absolument formidable avec Arana. Alors, il y a plusieurs compos fortes avec Arana. Là, ce que vous allez voir, c'est Arana-Dragon. Ça marche très bien également avec Nomi. L'idée, c'est quoi C'est qu'Arana, elle vous propose tout simplement cette créature dans la taverne de Bob. Donc forcément, dès qu'on doit faire des combinaisons de cartes, typiquement Tarek, Goza, primo mais également en élémentaire, euh, quand on doit évidemment chaque tour trouver euh, un élémentaire ou alors trouver surtout quand on a Nomi évidemment et l'avantage c'est qu'on reste taverne 4 et on a vraiment un choix de 7 et ça c'est génial quand on doit chercher la 5-4 qui fait, permet de faire des rolls gratuits bah forcément on va enchaîner très très vite donc euh, Arana ça marche très bien avec ces deux compos là mais ce qui est très intéressant c'est qu'Arana fonctionne également avec tout maintenant il n'y a plus euh, finalement le, le boss écaille celui qui donnait en murloc des points de vie donc on peut plus partir ou en tout cas c'est compliqué de partir dans une stratégie combo Arana taverne 2 mais voilà, on peut vraiment jouer Arana avec toutes les compos et ça nous permet de jouer Arana sans forcément forcer euh, le personnage. sans Forcer finalement le. le oui, c'est ça, forcer le personnage, forcer le pouvoir héroïque. Donc on ne va pas balancer plein de rôles pour avoir les 7 créatures. On va jouer tranquillement. On va roll de temps en temps. Et évidemment, euh, plus tard, on aura quand on aura vraiment une, une direction. Alors on va plutôt essayer de justement de tendre vers dragon ou euh, élémentaire. Mais. Ça peut se jouer en mecha, ça peut se jouer en plein de choses. Vraiment, Arana c'est un, un vrai euh, bon personnage, polyvalent, intéressant, technique, et voilà, ça permet de voilà, c'est une game que je voulais vous proposer parce que euh, finalement on a trop tendance, je trouve, à jouer Arana un petit peu euh, à camper dans les basses tavernes, en tout cas ceux qui ont. Bon là maintenant il ne faut plus faire ça, évidemment, sinon vous allez euh, euh, faire Turbo Top 8 maintenant qu'il n'y a plus la compo Murloc, mais il y a encore des joueurs qui ont gagné qui ont gardé, si je puis dire, ce réflexe de camper, voire même Dragon Taverne 3. Genre, vraiment essayer de trouver les, les, les, les, les, les dragons 1-5 qui donnent 1 d'attaque, les contrebandières, etc. Non, essayez d'aller un petit peu plus haut. Euh, et puis, vous allez voir que vous allez vraiment avoir un super gameplay avec Arana. Bref, j'arrête de vous embêter avec cette intro. Vous voulez des intros Bah voilà, je vous en, je vous en, faut, je vous en fournis des biens relous. <rire> Have fun. Arana ou Vol'jin Vol'jin sans les nagas, c'est dur. Est-ce qu'on parle. Franchement, Arana, je la joue jamais. Je pense que ça peut, être un, un... ça peut être une game sympa. On va essayer. On va essayer. Merci Ivory. En, en LM, ça peut être pas mal. Genre Taverne 4. Si j'arrive à choper euh, Nomi. En vrai, vu qu'avec Nomi, on reste Taverne 4. En fait, c'est bien dans les compos où on reste à 24. Donc j'imagine... Euh, après, les trucs les trucs mecha et tout, est-ce que... Ouais, après c'est toujours bien d'avoir euh, un bord de plein, mais j'imagine qu'en LM, en LM Nomi, ça doit être incroyable, Arana. Allez, j'espère y arriver. Merci Ivory. Merci, merci infiniment. Merci de ton aide. C'est très généreux et c'est euh, très important pour euh, pérenniser mon travail. Donc euh, voilà, grâce à toi, je peux continuer mon activité, vraiment. Donc merci infiniment. Offre, euh... Donc Ivory qui offre 5 amendements à nadarien Benjires, Qurawan, K. Ka... Ayo et Miami. Merci beaucoup. Merci à toi. Comme ça, je peux faire venir des plus dragon aussi, ouais, peut être pas mal. Dragon Taverne 4, tout à fait. Euh, exactement. Avec euh, Avec Tarek Goza et euh, Primo Ouais bien sûr. Taverne 4, ça marche bien aussi. Elle euh, aime Ouais, elle aime au dragon. Ça va être le play. Dragon, il n'y a même pas besoin de la taverne 5 dans l'absolu. Arana avec chevalier. J'avais essayé quand les chevaliers étaient forts. Ça marchait pas. Pourtant, j'en avais pas mal, mais c'était vraiment, vraiment trop lent. Merci Kylian maudit Merci pour le Prime. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais, en gros, Marvel Snap, c'est le Hearthstone de Marvel. Même si le mode de jeu est différent. Hein. Vraiment, c'est des games plus rapides. Et... Mais... C'est aussi prometteur que était Hearthstone il y a 8 ans, sauf que ça fait 8 ans qu'on attend un mode tournoi sur Hearthstone et Marvel Snap en 3 mois ils en ont créé un quoi. Bon ça fait pas tout un mode tournoi mais j'avoue que ça c'est quand même très très agréable de jouer à un jeu et de pouvoir directement faire des défis contre d'autres joueurs. Pour Up mais franchement cette taverne n'est pas. Après je vais lui proposer de Up peut-être Alex Raza aura envie. Mais sinon je prends ça et ça non faut ça, ça et ça. Ça c'est bien hein, plus tard, pour plus tard, si on joue dragon. Ou le up. Enfin, le up est un peu grid. Je pense vraiment que mon board est pas mal. Ça et ça c'est cool. Mais ouais, mais je trouve que BG, et... pour le coup, BG et Marvel Snap, c'est hyper complémentaire comme jeu. T'as un jeu qui est rapide, un jeu qui est plus lent. Et... Enfin, je sais pas, je trouve que ça va bien ensemble. D'ailleurs, il y a énormément de joueurs BG qui jouent à Snap. Hein. Bon, même si en vrai, cet argument n'est pas à prendre en compte. Parce qu'il y a énormément de joueurs de tout qui jouent à Snap, mais... <rire> La up, mais bon, c'est normal, c'est son pattern. Ça et ça. Ça c'est un dragon après. Tout ça quand même. L'idée c'est de rester à 48 tranquillement. On n'est pas pressé. On est vraiment vraiment pas pressé. Normalement on est censé avoir une créature de plus que lui. Pourquoi quoi, pas forcément s'il a eu un token au début. Voilà on va up, on va pouvoir récupérer un petit PV là dessus. Pas dingo mais... Avoir un deuxième ce serait pas si mal. C'est dégueulasse, peux quand même acheté un deuxième, c'est dégueulasse. Bon, Borde pas ouf mais il faut pas partir du principe que nos adversaires auront euh, dès le tour 4 ou dès le tour 5 des boards énormes. Au début on achète ce qu'on a, hein. ce que Bob nous propose hein. et Bob globalement il propose quand même rarement des trucs incroyables. Ça c'est très très important de le prendre en considération. Il y a une phrase qui englobe ça, c'est « roll n'est pas la norme ». voilà. Parfois vous faites roll, mais même très tôt, hein, parfois dans une partie on peut se faire roll, hein. pas forcément euh, tour 8-9. Hein. Parfois même T6 ou T5, le gars il a déjà des combinaisons de fou, et vous prenez genre 7-8 en early game et vous dites « putain mais c'est pas possible, j'ai bien acheté pourtant ». Mais gardez ça en tête, roll n'est pas la norme. Le release qui est grenouille, c'est pas mieux en tempo Bah, l'idée c'est quand même de jouer dragon donc autant commencer à avoir quelques dragons je pense voyons si vous parvenez à rester en tête je crois qu'on va perdre à cause de ça euh le poil c'est relou quand même j'ai envie de re up après on peut roll hein c'est pas choquant hein. je le prends ça de jouer des oh wow Je vends 3, j'achète 2. En fait, le truc, c'est que... Est-ce qu'on vend dragonné pour augmenter les chances que le veilleur aille dessus Franchement, ça peut être envisageable. Hein. Comme ça, on garde gros boom ou alors euh, golem, c'est un peu la même. Peut-être dans ce match-up, autant garder euh, golem. Mais... Vers les deux. Ouais, j'ai vraiment envie que ça aille là. Après, lui, il vise des trucs à distance. Hein, C'est jamais mauvais. Hein. On va faire ça. Une chance sur deux. Salut, Ketsudan. Hello, hello. Comme ça, on meurt et on va tout de suite choper Poisson de Renzoth, même si ça change rien. Bah ça fait des, ces deux hits. Bon, plus que 3. Et vous voyez, on a bien tempo, on est toujours à 48. Ça, c'est important. Hein. Faut pas se presser. Hein. Faut pas se presser, man. On peut même rajouter man derrière. travail. Continuez sur votre lancée. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Je mets trois rôles tranquillo. Hmm. 25 lui. Triplé dans la 6. un peut piquer. Même virer les deux dragons. Virer lui, tu veux dire, et lui, pour euh, être sûr de faire ça et ça Non, je pense pas. Je pense c'est trop greedy. Je pense que c'est beaucoup trop greedy. Ça, c'est quand même un super dragon. C'est quand même trop dommage. Ouais, il est devenu 6-7 hein, avec ça. c'est Non, c'est... Je pense c'est trop risqué. Le 50-50, tu le prends. Il faut pas aller dans des 100%. Parfois, c'est intéressant juste d'avoir 50-50, mais d'avoir plus de tempo. faut pas jouer avec la peur de rater. Bon, le board, il est un peu faible. Hein. J'ai up parce que je voulais vite aller chercher Primo. Mais j'avoue que là, notre board, il est quand même assez faiblard. Après, heureusement que lui, il a turbo up. Juste pas qu'il ait trouvé des boas, des choses comme ça. Ah zut. Euh. Bon, on prend notre 15, hein À fois. Heureusement enfin, qu'on était à 48, hein. Ça pique là. Allez, Ça en prend. Meilleur... Bout card. Ah, ce Ça c'est drôle. Plus drôle, je Tiens, si on a deux sur la ligne, ok mais. Oh ça fait des pièces hein. On s'achète quand même hein. Ah j'avais un play où j'ai acheté ça, je boostais, je vendais, my bad, je l'ai vu trop tard, vous me pardonnerez, je l'ai vu trop tard. Ah c'est trop dommage qu'on pas... soit pas arrivé à choper ça. Ouais je l'ai vu un poil tard, je, pourrais faire... je prenais un petit peu de stats en plus, pas énorme mais un petit peu en plus. Le nom de Tracker c'est Firestone, mais Hearthstone Deck Tracker fonctionne très bien également. C'est beau bébé ça, heureusement qu'on a un beau bébé aussi. Ah enfin Boum Ça a rien fait. Ah là ça a fait. Ça part de là, ça part de là Le deuxième petit loup. Oh cool. Je crois que ça ne me dérange pas de tripler dans la taverne. Taverne 5, il y a lui hein, évidemment. Magma Lock. Leroy. On fait l'eroy et on le garde en main Il n'y avait pas assez de dragons, c'est pour ça qu'il a dodge. Exactement. Il y en a il y a le Drake du Néon, j'aimerais bien le récupérer. On est d'accord j'en ai pas vu. Hein. Bon, c'est peut-être un peu tard maintenant. Mais ouais, je pense que c'est trop tard. Mais Drake du Néon, c'est trop trop cool quand tu l'as tôt comme ça. Bon, après, ça c'est déjà pas mal. Hein. Je prends de la stat. Par contre, je me demande s'il faut pas up au prochain tour, essayer de peut-être récupérer des... des tranches trip, l'indompté. virer la 6-7 pour avoir bouclier divin sur le deuxième Tarek. Ah, t'es pas sûr de choper hein. tu passes de 1 chance sur 3 à une chance sur 4 donc tu passes de 25% à 33% donc en fait tu gagnes que 8% et avec 8% tu perds une pièce et tu perds un, dra un dragon qui booste les deux tarek donc tu perds plus de là plus de là donc tu perds plus 4 plus 4 tu as perdu une pièce pour un 8% Dans tranche trip il y est pas je dis... Attends, attendez. Dans tranche trip s'il y est plus je suis con. tu trouves trop nostalgique moi du tranche trip. Non non il a été retiré. Bon on va quand même devoir chercher les Nadina. Hein. Ouais ça skyle bien c'est cool hein. Limite si on peut, après, ouais, j'allais dire, trouver d'autres Tarek, d'autres choses comme ça. Là il n'y a pas Murloc, donc franchement les compos big comme on est en train de faire, ça va vraiment cartonner. Faut voir. Après on a le droit de rester dans la taverne également. Hein. La question c'est, est-ce que Calego c'est une carte importante à avoir Moi je pense que ça me va, hein. Je prends les pièces pour le prochain tour. Ouais, je crois qu'on va chercher Calegos. Je vais prendre les pièces. Armée que vous là. Je pense vraiment que mon board il est intéressant. Enfin que ça tient quoi. Bon, ça a vraiment bien ciblé ça. Ça a mal ciblé au début mais maintenant ça se met pas mal. Ouais en fait calego c'est bien quand même avec le contrebandier je trouve. Et la Nadina ça restera toujours bien. Dans ce cas-là faudra peut-être taunter les Tarek. Après on peut très bien acheter Nadina, la garder en main. Et là on a on a plein de place on board. Hein. Ça on peut le virer, ça on peut le virer. C'est pas mal d'avoir des cartes en main aussi si jamais on trouve un autre Chronormu. Euh, Je pense qu'on peut faire une petite danse dessus quand même. Typiquement on peut virer notre Chronormu et ça, plus les cartes et on aura, on aura fait un bon équilibre en virant des trucs, en laissant, en ayant un slot disponible, voire même ça si on veut. Même lui on pourra le virer, on vire ça, on vire ça, on vire ça. On danse Chronormu, on aura une place encore pour. Euh, Kaligos plus euh, Cré de guerre. Voyons si vous parvenez à rester en tête. on nice. va taper ça. Ah, on, est vraiment, on est vraiment bien en stats. Après, il est possible qu'on perde quand même. Non, ça c'est bien comme hit. pas que ça tape là-dedans. mais.. Ah super. Butez-moi ça. Ah, c'est trop tard. Ah, on a trop de PV. C'est trop cool là. Boom. Euh, Quoique. Non, c'est bon. Ouais, il, était 5. il était 6 aussi. Hein. Il a bien rushé lui. Hein. Ouais, il a raison. Il a, il a une belle compo. Enfin, je dis aussi, moi, je suis pas encore 6 d'ailleurs. euh, c'est toujours bien. Il est là, mais il, est... il arrive trop tard. Dommage, hein ça c'est trop trop cool en scaling, mais tant pis. Je me demande s'il faut pas rentrer un Leroy quand même. Bref, on sait pas. On a pas d'infos. Un taunt sur une tarek. J'ai trop, trop envie de, de me dire que je joue Cronormu. Pourquoi pas acheter le dragon cyborg Bah c'est pas tant de stats que ça. Ça rajoute de la stats sur lui, sur lui. C'est bien avec Nadina mais j'ai pas encore Nadina. Je pense que je préfère jouer Kalegos parce que justement j'ai la contrebandière. En fait je suis à 33, j'ai du joli scaling. Drexiborg, il m'apporte beaucoup de tempo mais encore pff, pas tant que ça, je pense pas que c'est ce que je cherche la tempo, je pense que je cherche à construire ici, à continuer ma construction. Vous êtes en tête. Dans la poche. Ah ça fait beaucoup de stats c'est cool hein, bon, on va se faire taper parce que voilà quoi mais... À moins qu'on chope Nadina tout de suite. Ah, dommage. Bon, ce qui est bien, c'est que nos créatures elles tapent et elles meurent pas. Ah, pas toutes. Ok, ça me va. Le gars il a double Nadina. Il scale même plus lentement que nous en vrai. Ça oh, c'est cool. C'est tellement mieux. Même si on va se battre pour les dragons, le mais... triple ça ou pas Je crois que je vais le tripler, mais. Ah, il est là. Il y a Bran, Caleg, mais on va pas générer tant de pièces que ça. Hein. Certes, ça, ça génère des pièces, mais il y a Murozon aussi qui peut être pas mal. C'est mais... pas évident, hein C'est Pas pour Bran. Heureusement et le dragon qui file un dragon ouais. Oh, C'est très gros ça heureusement. Bon, ça peut prendre presque tout le board s'il n'y a pas Leroy. S Il y a... y a vraiment Leroy Bon ça va, on a bien tapé. Pas là, pas là. Là, là, là. Ouf. Non. Une chance sur trois. Pff, vamos. Pas de Leroy. Ouais si de toute façon c'est Bran ou contrebandier, clairement je vais pas garder deux petites cartes. La question c'est est-ce que Bran sera meilleur que contrebandier Honnêtement je suis pas sûr Elle arrive à gagner, c'est ouf. Honnêtement je suis pas sûr. Je pense que contrebandier est meilleur, c'est 2 PV en plus, c'est énorme. Hein. Ou alors euh, je la vire, mais non, je vais consacrer. Possible que ce soit. Ils ont des morts vivants. Possible que ce soit un tir précis l'achat. Ou alors un taunt. Alors juste ça, je crois. Ah, ouais, c'est gros ça. Bon, oh, il y a des trucs qui font peur. Ça, ça, ça, ça fait peur. Non. Oh non, un PV sérieux. Ah, voilà. Attends, bon, acharn... Non mais ils ont quoi les dragons Ils se détestent entre eux ou quoi Ils sont tous acharnés sur le pauvre dragon en face. Ils ont laissé les morts vivants. Trop bizarre. C'est vrai que c'était vraiment bizarre comme truc. <rire> ils l'ont targeté le bro C'est comme des chats entre eux là, ils sont hyper méchants Je crois qu'on va faire ça. C'est juste lui qui est un peu chiant. Après on peut faire un truc comme ça. Il y aura sûrement une Nadina enfin, J'espère. Il a plus de Nadina que de dragons, ouais, j'avoue. Mais je pense qu'il a sûrement une Nadina Tonté. Quand t'as deux Nadina, ça a l'air pas mal, quand même. Bon. Enfin, ah, il y a que des dragons dans ce lobby. Non, il y a deux, mais c'est beaucoup de deux, déjà. Pourquoi pas Syndra, premier Syndra Goza Ça bon, C'est pareil, hein, c'est les mêmes cartes. Elles sont pareilles en stats. Ouais, la Tarek elle carry, hein Après, si je pouvais le tuer, ce serait bien. Mais je pense que va... ça va être complexe. Ça, c'est une super attaque. Ça aussi. Ça, c'est super Non, on tape là. Là, là, là, là, là, là. Yes, on le fait sauter. Nice, parce que lui, il est très chiant. Ah, super. Parce que les morts vivants, je pense que je peux les battre avec mes, mes PV. Faut voir, hein mais... Lui, il jouait quoi, déjà lui, il avait un board un peu bâtard avec une, un énorme. Ouais, des trucs. Il avait des trucs bizarres, lui. Bizarrement fort, quand même. Hein. Plus bizarre que fort. Enfin, plus fort que bizarre, pardon. Ouais, voilà, il faut stater au max. J'ai presque envie de prendre Drake, mais. Non, c'est pas en vrai. Ah, ça se met mal les... le fait qu'il ait pas le taunt lui, finalement, là. Bon, après, euh, les taunts on les a eu trop tôt, mais. Pire, c'est pas la fin du monde, hein. Ça, c'est pas mal pour bloquer des mounted, des Leroy, des conneries. Après, ça aussi, vous allez me dire. Je crois que tant pis on fait ça Voyons si vous Je crois qu'on fait ça Aussi bien, on est large devant hein. C'est dur à dire mais Ouais on, est... Pff, on a quand même de l'avant En fait ça va dépendre des Leroy quoi Notre Taragosa elle prend tout son board. Après euh, faut pas qu'il y ait de... Ah ça c'est très chiant. Allez, on retape dedans. On retape dans le bobo -oh, Le bobo -bo Non pas le bobo -bo C'est pas le bobo -bo, ça Non Pas de Leroy Merde On va taper dedans tout de suite, sinon on est mort. Hein. C'est pas passé loin de la Kéquette. Allez, on retape pas dedans, s'il vous plaît. Bon, on est mort hein. Ah, pile poil 15. Ah, dommage, j'aurais fait 3 top 1 d'affilée sinon. Ah, c'est frustrant. Hein. Ah, c'est frustrant. Hein. Ouais, ça s'est trop mal mis. On a... En fait, on s'est écrasé dans le. On n'a pas value avec nos petites cartes. Il fallait taper dans les boas. Oh. Ah, c'est trop frustrant. Bon, ça marche bien en tout cas. Hein. Franchement, Arana Dragon, euh, c'est validé. Hein. C'était hyper, hyper sympa. On a eu très. Enfin, en fait, on a assuré les Primodrek et les, les Tarek Goza. Et finalement, à la fin, c'est ce qui nous fait. Je pense qu'on est devant. C'est trop dommage. Ah, je suis un peu frustré, mais bon. On peut pas toujours faire top 1. Malheureusement.